allez-y salut mes poupées j'espère que vous allez toutes bien je suis hyper contente de vous revoir aujourd'hui dans un nouveau vlog, enfin yay! Euh, je me fais rare sur Youtube euh, je vous avoue que Youtube n'est plus comme avant mais malgré ça, ça me manque ça me manque et vous me manquez aussi euh, mais sachez que voilà, je suis toujours présente sur Instagram au cas où vous ne me suivez pas encore sur Instagram, donc je suis souvent présente, que ce soit en story ou en post, sur mes deux comptes parce que euh, je gère deux comptes actuellement, mon compte autant que blogueuse, euh, instagrammeuse on va dire, et mon deuxième compte c'est le compte de la boutique en ligne, euh, donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas très très présente. Avec mon nouveau business et tout, donc je me consacre plus à ce côté-là. Mais sachez que vous me manquez énormément et faire des vidéos, faire le montage et tout ça, ça me manque grave. Donc aujourd'hui, j'ai profité pour vous faire un vlog vous allez vous demander pourquoi spécialement aujourd'hui parce que euh, je fête mes 33 ans <rire> Alhamdulillah. donc euh, voilà, j'ai décidé de vous emmener avec moi, comment je passe cette journée, qu'est-ce que j'ai décidé de faire etc J'espère que vous allez apprécier et que ça sera sympa, que vous allez apprendre quelque chose à la fin de la vidéo Donc euh, voilà, pour aujourd'hui on est le 25 novembre, 33 ans déjà euh, le... Plus important pour moi, c'est que, Alhamdulillah à 33 ans, je fête ce jour-là avec, euh, avec beaucoup de bonheur. Euh, je suis entourée de ma petite famille, euh, je suis en bonne santé, tout le monde autour de moi est en bonne santé. Même si les frontières sont fermées, etc. Mais je sais au moins que mes parents sont là et ils sont en bonne santé. Donc, alhamdoulilah, euh, tout va bien. Euh, je suis hyper heureuse, hyper contente. Euh, et j'ai décidé de me féliciter pour ce jour. Pour tout ce que j'ai réalisé en 33 ans, donc, je me suis offerte deux petits cadeaux pour moi-même. J'attends pas qu'on m'offre des cadeaux, c'est moi qui le fais. Euh, donc euh, je vais vous montrer ces deux petits cadeaux-là. Donc Aujourd'hui j'ai décidé de faire tout ce que j'aime faire. Donc le matin, euh, la prière, de enfin, j'ai lu un livre, euh, pas un entier bien sûr, mais j'ai lu un petit peu. Le matin, un petit peu de lecture au calme. Et euh, j'ai décidé de me maquiller. C'est quelque chose que je fais rarement, mais que j'aime énormément faire. Donc aujourd'hui, je me suis dit, allez, je prends le temps de le faire. Donc là, il ne reste pas beaucoup pour que je réveille les filles avant qu que je les emmène... À à l'école ou à la crèche euh, donc en attendant de, avant de les réveiller je vais préparer un bon petit déjeuner comme ça on pourra profiter euh, à table en, en famille à déjeuner le matin et ensuite voilà, je dépose nous, le papa dépose Cyrine et j'entame ma journée j'attaque ma journée, j'ai du travail qui m'attend, oui, même si c'est mon anniversaire je dois travailler, mais j'aime beaucoup ce que je fais, je trouve beaucoup de plaisir euh, euh, en travaillant de la maison donc euh, voilà euh, ensuite je vais vous montrer comment, euh, voilà, qu'est-ce que j'ai préparé comme gâteau pour moi-même, euh, comment je le prépare, c'est vraiment un gâteau très très simple, très facile à réaliser, ça sera le Molly Cake, euh, je vais vous montrer comment euh, je, je le prépare, comment je le monte, c'est vraiment extrêmement simple et rapide, sans prise de tête, ça va être des choses très très simples, et on commence tout de suite Tu veux quoi Ah, cela? Donne, donne-moi qui va te servir. entre parenthèses mes poupées, si vous vous posez la question concernant euh, le miel que j'ai donné à mes filles au petit déjeuner le matin donc euh, c'est un miel qui vient de chez Miel et Vertus. c'est le Jujubier euh, du Yémen euh, c'est un miel qui coûte très cher mais de très haute qualité il existe aussi euh, d'autres choix sur le site de Miel et Vertus. vous pouvez trouver du miel de thym par exemple ou encore du miel blanc de Kyrgyzstan vous pouvez trouver d'autres euh, d'autres mélanges c'est à dire ça par exemple c'est un mélange euh, de 7... Euh, 7 produits différents vous avez du miel à l'intérieur avec euh, du quoi d'autre, vous avez de, des graines de nigel, vous avez euh, des dates de, de made in, euh, enfin il y a 7 trucs et ça c'est un produit euh, qui a reçu quand même un euh, je ne sais pas comment on appelle ça un brevet saoudien et un brevet américain euh, c'est un produit de haute qualité euh, j'ai goûté le goût, le, goût, le goût est un tout petit peu prononcé mais ça se voit que c'est du top après euh, je ne l'ai pas encore entamé certes j'ai juste goûté parce qu'actuellement je prends ça tous les matins donc c'est des gélules euh, végétales et à l'intérieur vous allez trouver de la poudre de graines de niger je vous montre Comment ça se présente, voilà, c'est comme ceci. Ce qui est bien c'est que les gélules sont végétales, donc du coup euh, ne vous inquiétez pas s'il euh, y a de la gélatine ou pas. Et C'est un produit 100% naturel, c'est juste des graines de nigel qui sont euh, réduites en poudre bien moulue et mises dans des, euh, dans des gélules végétales. Donc ça je le prends une fois le matin, vous pouvez prendre jusqu'à deux fois par jour. Euh, moi, je pense qu'une fois, ça me suffit largement. C'est juste pour un peu booster le système immunitaire, avoir plus d'énergie la journée, etc. Euh, pour le miel, donc pour le miel euh, je donne ça à mes enfants le matin euh, en cuillère parce que c'est ce qu'elles préfèrent. Par contre, mon mari, par exemple, préfère le, le diluer dans du, du, du lait tiède ou de l'eau tiède euh, pour, pour le boire par la suite. Et moi, je préfère le prendre en, en tartine avec du beurre de cacahuète le matin. Donc, ça dépend de vos préfé préférences pardon vais y arriver euh, mais le but c'est juste de voilà le but c'est de, de booster son, son système immunitaire et d'avoir de l'énergie surtout en cette période euh, l'hiver les enfants sont souvent malades etc et ils enchaînent avec les rhumes, angine, pharyngite, laryngite et, et surtout surtout on passe par une période assez difficile donc voilà c'était juste une petite parenthèse si vous souhaitez commander sur leur site, je vous mets ici un petit code promo en barre d'information, 10% de réduction. J'ai passé commande pour ma belle famille en France. C'était, on va dire, des cadeaux de, de, de fin d'année, juste comme ça pour leur faire plaisir. Et euh, on, on était très, très surpris par la qualité de service et euh, la qualité de la livraison aussi. Donc les produits sont très, très bien emballés et ils sont arrivés en 24 heures. C'est-à-dire, j'ai un, un commandé un vendredi et c'est arrivé le samedi. Donc, c'est un site qui est super fiable. Je le vous recommande à 10 000%. Et puis, je vous invite aussi de les suivre sur la page Instagram. Euh, ça peut vous apporter quelque chose. Vous pouvez en savoir plus sur leurs produits, euh, s'il y a des promotions ou quoi que ce soit. Donc, je vous mets ici, juste ici. Je vous mets euh, leur page Instagram et je vous invite à, euh, à les suivre. Voilà les filles, c'est une petite parenthèse. On continue avec notre vlog. Hey je suis là Donc les filles, je voulais vous parler de mes cadeaux d'anniversaire que je me suis offerte à moi-même. J'ai décidé de me récompenser, de me féliciter. Et euh, voilà, donc euh, le premier cadeau que je me suis offerte, c'est une formation en ligne euh, qui concerne le business. Je voulais me former, apprendre des choses et tout ça. Et donc voilà, euh, je me suis inscrite. Euh, et déjà, pour le moment, j'ai appris pas mal de choses, même si c'est que le début, mais quand j'ai revu les anciens cours, etc. Que, des, sur lesquels j'ai pas pu assister Franchement ils sont topissimes Je vous en parlerai en détail très prochainement inshallah. Et le deuxième cadeau Si vous m'avez suivi sur Instagram vous le savez déjà Donc j'ai pris un appareil à raclette, Je me suis offert ce petit cadeau là Donc euh, j'ai acheté celui de chez Solis Sur Mediamarkt euh, Vous allez me dire que c'est un peu cher Mais je, tout, je privilégie euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est petit électroménager J'aime bien acheter de la bonne qualité J'aime investir dans la qualité parce que J'aime le garder le plus longtemps possible, c'est-à-dire 10, 15 ans, 20 ans, pourquoi pas, Inch'Allah. Donc euh, voilà, je voulais aussi quelque chose avec lequel on peut régler la température. Donc j'ai choisi ce modèle-là, très très grand, très très bien, surtout si on reçoit du monde. Et c'est un 5 en 1, je vais vous montrer tout de suite euh, les fonctionnalités, de quoi il est composé, etc. Donc là, je vais vous expliquer rapidement euh, les fonctionnalités de la Solis 5 en 1. Alors vous avez les petits poilons comme ça pour, pour la raclette, pour le fromage. Donc euh, vous le placez ici une fois fondu et que vous versez sur votre assiette. Vous le reposez là, donc ici tout en bas c'est une zone froide. Et des petits poilons comme ça pour raclette, euh, vous en avez 8. Donc ça euh, c'est déjà pas mal pour 8 personnes. Vous pouvez régler la température du bas comme celle du haut. Et euh, en haut, vous avez euh, ce côté-là qui est grill, ou encore ici, c'est une plaque qui chauffe. Euh, donc euh, euh, c'est très très bien, ce côté-là pour la viande, ce côté-là pour, euh, pour, pour tout ce qui est légumes, etc. Ça colle pas, c'est anti-adhésif, donc ça c'est top. Et vous, euh, ce qui est bien aussi, c'est que les bords sont un peu soulevés, vous pouvez voir qu'il y, qu y a de la hauteur ici. Et donc du coup, s'il y a du gras, ça coule pas sur les côtés. Je trouve ça topissime et quand vous allez la retourner de l'autre côté alors là vous pouvez faire plein de choses ici déjà c'est clair et net vous pouvez commencer par faire des, des mini crêpes, des mini cupcakes ou encore vous avez 8 petites poêles comme ceci pour les mini pizzas ou ce que vous voulez en fait il faut juste être créatif vous pouvez les mettre aussi en bas c'est à vous de choisir et le plus, donc en tout, si vous comptez, vous pouvez y aller jusqu'à 16 personnes, si vous voyez bien ce que je veux dire. Euh, en plus, vous avez, donc ça, ça s'enlève carrément, donc ça facilite le lavage. Et le bas aussi, le petit plateau là qui est en bas, bah ouais, ça s'enlève forcément. Donc pour, euh, si vous voulez la laver, ça passe au lave-vaisselle sans problème. Et puis vous avez ce côté-là, donc vous avez les deux côtés qui s'allument, les, les, les deux... Les deux étages, donc ça ça se chauffe, et en bas aussi ça se chauffe. Donc euh, c'est à vous de voir ce que vous voulez allumer. Et le top du top, c'est pour laquelle déjà j'ai acheté cet appareil. C'est surtout parce que je peux régler la température comme je veux. Tout simplement. Ça, je trouve ça très très bien. Ça, c'est génial. Euh, après, voilà, je compte aussi faire sur l'autre côté qui est plaque et grille. Je me suis dit pourquoi pas essayer des semaines dessus pour la rentabiliser et euh, je, trouve que, je pense que ça ferait l'affaire j'ai oublié de mentionner quelque chose donc voilà si vous avez le fromage qui colle un petit peu donc tout est anti-adhésif c'est clair que ça va pas coller mais si vous voulez le faire descendre donc vous avez euh, je pense que vous avez 8, 8 pièces comme ceci voilà, pour racler un peu le, le fromage et ça c'est top donc voilà les filles je, je crois que j'ai fait le tour là euh, je trouve que la qualité est vraiment top on va la tester ce soir inshallah, au dîner euh, ça va créer un petit, euh, un petit côté un peu convivial, euh, avec ce froid surtout. Donc euh, voilà, je vous emmène là tout de suite avec moi pour préparer le gâteau de mon anniversaire. On commence tout de suite. Pour mon anniversaire, j'ai décidé de réaliser le Molly Cake, vraiment très très simple. Pour les mesures, vous allez les trouver détaillées en barre d'informations. Je commence d'abord par mettre de la farine. Euh, dans un bol, je vais euh, peser euh, tous, les, tous les ingrédients secs. Donc euh, 175 g de farine. Puis je rajoute du cacao, de préférence amer. Donc là, j'ai mis 50 g. Puis je rajoute un sachet de levure chimique, une petite pincée de sel et je mélange le tout. Je réserve de côté puis là je vais commencer par mélanger le reste des ingrédients. Je vais commencer par du sucre. En fait, le sucre, ça dépend si vous aimez que ça soit trop sucré ou pas. Ça dépend de vos préférences, en fait. Donc, vous pouvez diminuer un tout petit peu la quantité. Ça dépend aussi du cacao que vous utilisez. Donc, ici, j'ai mis à peu près 230 g de sucre. Du sucre cristallisé, sucre normal, quoi. Ensuite, j'ai rajouté 3 œufs entiers. Je viens mélanger le tout avec un batteur jusqu'à ce que j'obtienne euh, une sorte de crème et que je vois que mon mélange a presque doublé de volume. Une fois bien mélangé, je viens rajouter mes ingrédients secs petit à petit en les tamisant. C'est-à-dire, euh, allez, je vais partager ça en deux ou trois fois tout en tamisant et je mélange avec une maryse. Donc si vous avez remarqué, ce gâteau ne contient pas de matière grasse comme de l'huile ou du beurre, mais par contre il contient beaucoup de crème fraîche. Donc je prends de la crème fraîche liquide 30% euh, et je viens la monter en chantilly, il faut que ça soit froide. Ensuite je viens verser ça sur mon mélange que j'avais préparé précédemment et je mélange délicatement avec la maryse bien sûr je verse le tout dans un moule qui est déjà beurré et couvert avec du, euh, euh, du papier cuissant euh, et ensuite je fais cuire dans un four préchauffé à 150 degrés à peu près une heure donc à la sortie du four je laisse bien refroidir ensuite je démoule et le gâteau est juste parfait maintenant je l'ai coupé en 3 trois, trois épaisseurs donc à vous de, de voir ce que vous voulez faire exactement avec votre gâteau euh, donc moi j'ai préféré faire trois, trois étages on va dire Ensuite, euh, voilà, j'imbibe mon gâteau avec euh, un petit peu de lait de cette façon. Puis je couvre avec de la crème euh, faite à base de mascarpone. Donc si vous cherchez la, la, la recette de, de cette crème, je vous la mettrai dans la barre d'informations. Je l'ai déjà réalisée pour mes cupcakes et c'est une tuerie très très facile à réaliser et un pur délice. Pour un petit peu de gourmandise, je ne vais pas hésiter à mettre euh, quelques framboises à l'intérieur. <rire> ma fille qui s'amuse à toucher le gâteau, elle a hâte de le goûter. Et pour, euh, pour la décoration, donc vous pouvez décorer votre gâteau comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire une ganache au chocolat, peu importe. Donc voilà, moi, comme j'avais encore de la crème... J'ai fait une sorte, allez, de... c'est pas vraiment un naked cake, mais voilà, je l'ai juste couvert. Mais je voulais pas que ça soit vraiment parfait, je voulais pas lisser parfaitement. Euh, je voulais faire quelque chose voilà, de très, très simple et de plus je vais pas beaucoup de temps. Donc voilà, c'était mon gâteau d'anniversaire, euh, le dîner que j'avais, j'avais presque pas préparé, c'était très facile à faire. Et il euh, y avait tout le monde qui attendait avec impatience qu'on commence à manger. C'était juste délicieux. On s'est très bien amusé et réchauffé autour euh, d'une bonne raclette. Je vous laisse découvrir l'ambiance de mon anniversaire qui était très chaleureuse, très familiale et très très simple aussi, très modeste. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir très bientôt dans un nouveau vlog. Euh, ciao, ciao Allez-y Ouais Attention, faut pas toucher, c'est chaud okay. ouais, je